s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 136, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 136. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours.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 « Car sa miséricorde dure à toujours !» Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours En, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours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 Louez Dieu du haut des cieux Alléluia Louez-le sur toute la terre Alléluia Louez-le vous tous ces anges Louez-le vous tous en peuple Alléluia. Alléluia Pour ce immense Alléluia donneur. Que ton nom soit béni encore ce soir, notre Père. Oui, que ton nom soit exalté, mon sauveur. Tu as vraiment un peuple qui t'aime, mon bien-aimé Père. Un peuple qui te loue de tout son cœur, de tout ce qu'il est, de père tu puisses. Reconnaissant la grâce et le bonheur que tu lui as accordé sur éternel terre de pouvoir te connaître, Seigneur et d'être conduit par toi, d'être éclairé aussi par toi, d'être enseigné aussi par toi, mon bien-aimé père Oh Dieu, nous te disons encore merci, mon bénémoine père sois béni comme nous l'avons entendu, car ta miséricorde Dieu vraiment a toujours bonsoir. Tu as toujours agi, effectivement aussi pour le bien de ton peuple, mon roi et tu as manifesté aussi ta miséricorde dans notre endroit aussi, qui sommes ton peuple, Père de voir réellement aussi la grâce que tu as déployée sur nos pères. Oh, merci Seigneur, mon bénémoine. merci encore pour ce tour que tu l'as privé, mon béné-père, aussi la grâce de voir la voix, Père Saint-Dieu, pour continuer encore la marche, mon bénémoine Père Saint. Merci encore pour ces instants que tu nous donnes, Au bien Père Saint. Avec ce peuple qui est venu de loin comme de près pour rassembler à cet endroit pour que nous puissions avoir cette communion en ces jours, Père. Parce que cela représente beaucoup pour chacun de nous, mon bien Père saint -Dieu. Tu as marché avec nous, tu as parcouru les temps avec nous, bénémoine Père saint Jusqu'à ces jours, tu as toujours été avec nous, mon sauveur. Ah, nous sommes venus pour te dire merci. Je te dire combien nous t'aimons aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. mais dis combien tu as toujours été merveilleux pour nos pères, un homme certain, un ami vrai, mon mon Père, au oh Dieu, un consolateur merveilleux, Seigneur. Oh, nous avons marché avec toi, ton nom, la lève, mon bénémoine Père, oh Dieu. Tu as toujours été présent, Seigneur. Dans nos larmes, tu as été là, mon Père, au oh Dieu. Dans nos difficultés, tu as été là, mon bénémoine Père, oh Dieu. Dans nos combats, tu as été là, mon bénémoine Père, oh Dieu. Dans nos tristesses, tu as été là, mon bénémoine Père, au oh Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Jésus-Christ, mon roi, que tu sois béni, oh notre Dieu. Tu mérites d'être aimé davantage, mon béni Père Tibissant, pour ta fidélité, mon béné-aimé Seigneur. Oh, nous te désirons encore aujourd'hui, encore, mon mes Père. Nous voulons que ta main t'a encroisir encore davantage, mon roi. Afin que nous puissions marcher encore davantage avec toi, mon béné-aimé Père au Dieu. Sois béni, sois exalté, mon sauveur. Pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque enfant, mon béni, père, tu au Dieu. Pour que tout ce que tu as fait encore mon père, pour chacun de nous, mon Pas Tibissant. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père, pour ce jour que tu nous a donné aussi bénémoine Père. Béni soit ton en Seigneur encore pour ce temps et le moment que nous avons devant ta face, mon béni, mes personnes Dieu. Nous, nous avons chanté. Et nous désirons tant encore chanter encore davantage, mon roi. Nous voulons prier aussi, béni, mon père, tu me Dieu, pour te dire encore combien nous te désirons encore de faire notre cœur, mon roi, parce que nous voulons continuer encore la marche avec toi, mon bénémoine Père Saint dieu Être davantage éclairé avec toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Sois béni et glorifié, mon bénémoine Père Saint. -Dieu. Oui, tes bienfaits sont innombrables, Père Saint. -Dieu. Merci encore pour les sanglés cantiques qui ont été Merci vraiment pour pour les psaumes, pour la présence de chaque frère et sœur en ces lieux et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion dans différents endroits, différents pays, différentes églises aussi de mes pères oh Dieu. Nous te remercions pour cela. Sois béni, et sois glorifié, car nous t'avons ainsi pris un père, au dos Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni et qu'il soit vraiment glorifié encore dans notre cœur. Qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment un immense bonheur que le Seigneur mis dans notre cœur, pour pouvoir réellement aussi nous tenir encore en, en ce jour, effectivement aussi, après avoir compté les nombres des jours pendant l'année, effectivement aussi, et nous remercions notre Dieu de, de chaque pas qu'il a toujours eu avancé aussi avec nous, et, et chaque moment que nous avons eu à pouvoir nous traverser aussi avec lui aussi. Nous lui disons merci encore pour sa fidélité et pour son amour à, à notre endroit et pour ce qu'il fait aussi pour, pour chacun de nous et, et nous réalisons combien il a toujours eu à pouvoir prendre soin et il continue encore à prendre aussi soin de nous que Dieu te bénisse ma soeur Lily on est heureux de pouvoir également aussi entendre la voix de notre soeur que le Seigneur vous bénisse richement tout ce qui est venu de loin comme de près que Dieu bénisse aussi notre sœur Esther que le Seigneur la bénisse parce que je l'ai vue hier et que Dieu fortifie sa fille. Certainement, elle, elle m'a fait part que euh, lorsque j'ai eu à pouvoir dire qu'elle était là toute la semaine, et son cœur a été touché parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle n'était pas là présente toute la semaine, mais elle était toute la semaine probablement en connexion. Mais c'est seulement dimanche qu'elle a eu l'occasion d'être parmi nous. Que le Seigneur lui accorde donc la paix dans son cœur qu'elle soit rassurée qu'effectivement que nous sommes heureux de pouvoir la voir, même si la connexion est toujours avec nous, étant aussi présente aussi, nous sommes toujours heureux. Nous remercions notre Dieu lorsque nous pouvons aussi voir effectivement aussi les choses, comment elles se déroulent et comment nous pouvons de tout notre cœur avoir en nous cette assurance qui est vraiment une certitude, une ferme assurance dans nos cœurs, dans nos âmes, que les dieux de la Bible en fait, les Yahvé de l'Ancien Testament, qui a eu à pouvoir déployer effectivement aussi son amour, et si sa sagesse, et si sa puissance, et aussi sa parole dans l'Ancien Testament en déployant et en démontrant effectivement que il est vraiment le Dieu qui se souvient dans le moindre détail de chaque parole qu'il a eu à pouvoir prononcer et qu'il veille vraiment sur cela. Il nous l'a démontré dans l'Ancien Testament comment il a eu à pouvoir effectivement appeler un homme qui ne, qui ne s'y attendait même pas, qu effectivement, qu'il pouvait avoir une histoire avec le Dieu du ciel. Vous savez, il était un humain comme vous. Vous et moi, rien ne pouvait, euh, parmi ceux qui vivaient avec lui, pouvait dire peut-être effectivement qu'il allait avoir quelque chose de particulier dans sa propre vie. Rien du tout. Voilà qu'avec le rien du tout, Dieu en a fait quelqu'un. Et qui, jusqu'aujourd'hui, son nom résonne encore partout. Et son nom fait partie donc aussi du salut. Vous pouvez vous rendre compte qu'il a même changé son nom d'Abraham à Abraham. Et ça, il a fait ça avec un homme qu'il a appelé d'une contrée lointaine. Cela doit aussi nous rassurer et nous fortifier dans notre marche quotidienne avec ces dieux qui, en fait, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Et que nous ne sommes pas effectivement en train de pouvoir suivre des fables habilement conçues ou quelque chose d'hypothétique, effectivement, parce que au fur et à mesure que les temps avancent et passent ici, effectivement, nous entrons dans ce qu'on appelle une sorte de rouage habituel, où euh, nous, nous commençons à pouvoir penser effectivement, et de telle sorte que en pensant, on n'a pas vraiment cette profonde assurance que réellement que les choses sont sérieuses. Qu'est-ce qui est sérieux en fait Mais c'est la promesse de la venue de ces Jésus. Ah oui, vous savez, avec le temps qui avance effectivement, l'habitude s'installe là et nous perdons de vue qu'effectivement que c'est vrai qu'il va venir, il va réellement venir. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est que le Seigneur, notre sauveur, nous, nous sommes une génération. Je veux dire que nous qui sommes de ce côté-ci, parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc quand on parle de l'ombre, il faut qu'on puisse comprendre qu'on ne répète pas quelque chose simplement pour répéter. On doit comprendre que pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait la réalité en fait. Nous avons la réalité ici et ça, c'est l'ombre. Et, et l'ombre ne peut pas être parfaite. Non, jamais. Jamais, mon frère. C'est la réalité qui est parfaite. Donc, on nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc nous comprenons qu effectivement que c'est pour ça que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, Dieu l'a béni, il pouvait s'élever et dire que la loi ne pouvait jamais amener à la perfection. Et c'est la vérité, puisque c'est l'ombre. Il pouvait faire trop que Dieu soit béni. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, mais il ne pouvait jamais les amener à la perfection, c'est-à-dire dans la présence du Dieu vivant. Parce que il fallait que le parfait soit là. Or, oh, comme Alléluia. il n'y avait pas de parfait. En réalité, le parfait était où Ici. Alléluia. Ah, wow. que notre Dieu soit béni. Alléluia. Vous pouvez réaliser la fidélité de ce Dieu dans son plan. C'est pour ça que nous pouvons comprendre une chose qui est très importante, que... Quand Dieu s'est révélé aux hommes et nous comprenons très bien quand nous avons eu à pouvoir en parler, en citer aussi hier, <coughs> la Bible nous fait savoir que nous l'avons lu, qu'il qu a révélé maintenant à ses saints. Nous avons compris cela. Donc ce n'est pas à n'importe qui, effectivement, que Dieu s'est révélé, effectivement, pourquoi Il puisse nous montrer, effectivement, ce qu'il avait et qu'il était en train de pouvoir réellement réaliser. Regardez très bien, frères et sœurs, il, il y avait quelque chose qui était tellement, tellement si important pour Dieu et en lui, effectivement, et comme nous pouvons aussi les, les, les voir, la manière dont... Vous savez, parfois, ça... ça et passe, mais ça dépasse effectivement et, et ça touche la profondeur du cœur de l'homme évidemment. Quand on peut voir la, la sagesse, oh, c'est vrai que le mot même sagesse, l'appliquer à Dieu, c'est oh, pas facile, mais en fait il est plus que cela. Vous me direz, « Mais frère, quand même, tu nous dis... » Mais je vais simplement vous montrer quelque chose, frère. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que quand Dieu pouvait se tenir là, il dit à ce qui était ses anges, il dit, « Mais faisons donc l'homme à notre image. selon donc notre ressemblance. » Quand Dieu parlait ainsi, pouvez-vous... Imaginez qu'en fait, dans la pensée profonde de ces dieux, lorsque il exprimait cela, il avait un plan qu'il avait déjà lui-même conçu pour l'homme qui allait venir sur la terre. Et cet homme qui allait venir sur la terre, j'aime Dieu, c'est extraordinaire c'est Dieu savait une chose, qu'effectivement, que cet homme qui allait venir, effectivement, parce que comme Dieu dit, qu'il crée donc à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, créer à l'image de Dieu Parce que il faut qu'on nous puissions comprendre cela. Est-ce on nous dit bien, si tu béni, que Dieu créa l'homme à son image alors, s'il a créé l'homme à son image, vous voulez peut-être le lire, effectivement, je pense que dans les livres de la Genèse, au chapitre 1, je pense que c'est cela. Genèse, au chapitre 1, il nous dit, hum. verset 26. « Puis Dieu dit, Faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Et on nous dit, hein, et Dieu créa l'homme, et vous suivez Amen. Mmh Et Dieu créa l'homme à son image. Et ici, regardez bien, je voudrais que vous puissiez comprendre la chose. Puis Dieu dit, je relis encore, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Vous suivez Vous avez lu avec moi Le verset suivant, est dit quoi Dieu créa l'homme. Vous avez remarqué On dit Dieu créa l'homme à son image. Il n'a pas dit Dieu créa l'homme à leur image. Est-ce que vous saisissez que Dieu te bénisse Non, parce que ici on nous dit bien que... Dieu dit mais faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et ici on nous dit mais Dieu créa l'homme pas à leur image mais à son image, qu'est-ce que cela veut dire qu'effectivement, <rire> oh, que Dieu nous aide Amen. Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture, la Bible nous dit, mais auquel des sens Dieu a-t-il jamais dit Amen. que tu es mon fils oui. J'étais engendré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez oui. Mais regardez, frère, bien-aimé, comment... <rire> <rire> c'est merveilleux et c'est glorieux quand, quand Christ notre Seigneur est, est entré effectivement lorsque Jean Baptiste a eu à pouvoir le, le baptiser il est entré dans les eaux Amen. vous savez ça c'était un moment tout à fait parti même pour lui-même le prophète messager donc Précurseur de la première venue de Christ, effectivement, ah, qui avait donc l'esprit d'Elie, quand il a vu, ce qui est merveilleux, c'est que cet homme était vraiment instruit de Dieu, parce qu'il a dit, c'est lui qui m'a envoyé Amen. baptiser. Donc, euh, il ne s'est pas levé, et puis dire, je convertis, et je non. baptise les gens. Non, monsieur, il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Donc, parce que, vous savez, les baptêmes des gens, c'était pas qu'il s'élevaient comme ça, dit moi, Jean, je vais... Conter. Non, non, non, non, non. Son baptême était des dieux. Amen. Amen. Parce que notre Seigneur a dit, mais le baptême des gens, venait-il de Dieu ou des hommes Amen. Quand on lui a posé la question, mais par quelle autorité, quel pouvoir tu fais, tout ces choses Est-ce que vous vous souvenez Amen. dans les livres de Jean Pour ça, il faut lire les Saintes Écritures. Les pharisiens se disent, par quelle autorité, par quel pouvoir, effectivement Il dit, moi, je vais aussi vous poser une question. Les baptêmes des gens, venaient-ils des dieux ou des hommes Vous avez déjà les Ah, les hommes commencé à j'aime Jésus, il est Amen. beau, mon frère. Vous savez, nous avons, c'est pour ça que Dieu soit béni. Alors que les hommes sont, parce qu'ils se prennent tellement plus sages que lui. Alors, quand il leur a posé cette question-là, effectivement, ils ont commencé à tourner entre eux-mêmes. Il dit, ah. Si nous disons que ça vient des hommes, alors le peuple va nous cribler de balles parce qu'ils ils connaissent que Jean était un prophète. Alors maintenant, si nous disons que ça vient de dieux, alors on va se poser la question, mais ils il n'ont rien dit. Il dit, ben, on ne sait pas. Il dit, ah. Eh bien, bien sûr, parce que si, si vous savez très bien ce d'où venaient les baptêmes de Jean, alors la question est, mais pourquoi vous n'êtes pas allé vous faire baptiser parce qu'il dit, mais pour n'avoir pas été baptisé par le baptême de Jean, vous avez rendu nul les desseins de Dieu à votre endroit. Amen. Comprenez ce que ça veut dire C'est écrit comme ça. Amen. Donc Dieu avait un dessein pour toi. Mais tu n'as pas accompli exactement ce que Dieu avait voulu. Comme il le veut. Donc, tu as, toi, rendu nul les desseins de Dieu à ton endroit. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Oui, c'est écrit. Qui dit les publics qui ont justifié Dieu en se baptisant. Oui, c'est écrit comme ça. Des baptêmes donc des gens. Alors il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Vous comprenez maintenant pourquoi les baptêmes est important. Parce que ça portait des troubles dans les yeux des gens. Frères et sœurs, soyez certains et aussi apaisés, frère. Quand je pensais que j'ai parlé avec mon frère Enzo, j'ai dit, oui, c'était hier, ou avant hier, la question. Oui. Il y a une chose que vous et moi, nous devons tous savoir. Et ça, ne l'oubliez jamais. Il est écrit, il est écrit qu'il va se présenter à lui-même. Une épouse, uh, irrépréhensible, sans tâche, ni rides, n'est ni rien. Donc, irréprochable. Quand on dit <rire> sans tâche, rides, irrépréhensible, donc irréprochable, ne peut être qu'irréprochable, qui est la sainteté, donc la parole de Dieu. Amen. Que tout homme soit connu pour. Amen. Que Dieu se soit connu pour. Oui. Donc, ah oui. <rire> donc, pour que toi tu sois irréprochable, qui oh, qu se présente. Donc, quand il, quand il te regarde à son image, Alléluia. quand il te regarde, Amen. oui, c'est 100% la vérité. Amen. Quand il te regarde. Il se voit lui-même. Il ne voit pas un ange, monsieur. Non, non, non. Il se regarde. Il se voit lui-même. Irréprochable, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Vous comprenez pourquoi la parole que vous, vous recevez, je parle du peuple de Dieu, elle doit être différente. Des autres, effectivement, parce que, comme on le dit si souvent, il y a une différence entre le vautour et l'aigle. Les vautours peuvent manger toutes les saletés possibles. C'est pour ça que, bon, souvent, parfois, on est, un peu, on est quand même mal compris. Les gens, pas facile à pouvoir comprendre, c'est aussi parce que. Euh, faire enfin, pas si vous saviez que en fait ça je parle au peuple de Dieu quand Dieu c'est comme ça que Dieu travaille quand Dieu vous donne un homme pour pouvoir vous conduire par exemple et que vous savez que c'est Dieu qui vous a placé là alors un conseil ayez vraiment confiance Amen. parce que Dieu ne fait point d'erreur oui. Amen. Amen. si vous avez confiance vous verrez que vous progresserez. Sûr et certain. Parce que <rire> Dieu ne peut pas vous donner quelqu'un qui doit vous conduire dans la perdition. C'est impossible. Il prie ici souvent qu'il pleure comme presque à l'arme. <rire> tu, tu donneras des bergers selon. long. Amen, <rire> amen. amen. C'est que s'il si vous donne des bergers selon son cœur, oui. c'est qu'il les a vraiment bien taillés. Amen, amen. Ça, amen, oui. amen, amen. Il s'occupe bien avant qu'il les prenne pour vous le donner. Amen, amen. Il a bien travaillé, martelé, oui messieurs. Amen. Et ça, vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Et c'est la vérité, 100%. Ce qui veut dire que les sentiments qui étaient en Christ, vous n'avez jamais remarqué Comment l'apôtre Paul parle au peuple de Dieu Et puis, lui m'a dit, mais les souffrances de Christ, je l'achève, je la dans ma chair. On peut dire, mais ce monsieur, il, il a un problème. Ah oui, il est pour son église, qui est donc son corps. C'est pour dire qu'effectivement, qu il est parfois, on est parfois mal compris parce que euh, vous savez comme nous le disions un vautour il, il, il, il, il peut aller manger à gauche, il peut aller manger à droite il peut manger n'importe quoi même les choses qui sont pourries vous savez pour quelle raison parce que c'est la nature d'un vautour et il a en lui cette chose qui lui permet de, de manger les immondices et de le supporter et que ça passe. Ce qu'on appelle la bile, je pense que c'est cela. Mais l'aigle en soi, lui, non. Dans l'aigle, il n'y a pas quelque chose qui lui permet de faire passer l'immondice. Non, non, non, non. Et, et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre pourquoi on, donne, on illustre cela aussi. C'est parce que, nous revenons ici, c'est parce que, en fait, l'aigle ne fait pas d'effort pour dire que je ne vais pas manger zési Parce qu'il est comme un oiseau, comme tout autre oiseau. Mais lorsqu'il arrive, en fait, dans les fumiers, dans le saleté ou bien la carcasse, la diane qu'elle a pourri, lorsqu'il s'approche, tout son intérieur C'est serre. Il peut même pas arriver à pouvoir mettre son bec Là dedans c'est pas lui Mais en fait toute sa constitution est comme ça Mais quand le vautour vient Il regarde Oh il y a la viande ici Toi tu ne manges pas Il dit mais je dis mais hey, hey, hey. Regarde moi, suis moi L'aigle peut dire mais Je vais faire un effort pour pouvoir le faire Mais ça ne marche pas c'est parce qu'en fait, sa nature, sa constitution est comme ça. C'est pas qu'il est orgueilleux en fait. Non, non, non, non. Il faut pas que les gens comprennent mal effectivement. C'est pour ça qu'un qu fils de Dieu a été racheté par Dieu. Et que le Seigneur l'a fait sortir de toutes les faussetés, des tromperies des hommes. D'abord, il doit avoir compris que vraiment, le Seigneur, c'était mal enseigné. J'ai perdu beaucoup de temps, effectivement, en, en écoutant des choses qui n'étaient pas conformes à ta parole. C'est à ce moment-là que la personne peut maintenant être certaine que plus jamais, Amen. je n'étendrai mon oreille à écouter un domino sur biscuit, un domino sur un domino sur un sur Non, non, non, non, j'ai dit non, j'ai dit qu'est-ce que je veux, j'étais là-bas, ça ne m'a jamais changé. Au contraire, je devenais pire et idolâtre et, et Dieu m'a fait sortir Alors, il y a bien une orientation que Dieu veut que je puisse aller. Donc, c'est dit que je dois maintenant... Vous allez comprendre pourquoi. Je dois maintenant... C'est dit que je dois maintenant me mettre dans la condition de pouvoir... Son intérieur, en fait, comme nous l'avons eu à pouvoir aller. Je pense que vous l'avez dit hier aussi que la profondeur appelle donc ce qu'on appelle la profondeur. Son intérieur aspire effectivement à ce que Dieu attend de lui. Parce qu'à l'intérieur, oh frère et soeur, Dieu a fait quelque chose de tellement particulier. Le trône du jugement est descendu là. Maintenant, toi, tu commences maintenant, Mais c'est sûr et certain. Vous savez que le jugement commence à la maison de Dieu. Quand quelque chose vient pour que ça passe d'abord là, on. Oh, on check effectivement est-ce que c'est est des dieux comment tu vas checker cela mon frère comment tu vas checker cela comment tu peux savoir que ça c'est du vrai et ça c'est du faux si on t'apporte les billets de 100 dollars effectivement un faux billet comment peux-tu savoir que c'est un faux billet mais pour que tu saches que c'est un faux billet il faut d'abord que toi tu aies d'abord touché le vrai billet pas une fois seulement, mais la voir. Écoutez bien, l'observer, le vrai billet, vous l'avez tâté. Parce que vous savez, frère, si vous touchez seulement pour une fois, une fois comme ça, vous l'avez touché, Il ya ah, ça sera, ça c'est 10 dollars, de, la, centre de la, effectivement. Bon, c'est vrai. Mais quand on amènera le faux, puisque vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vraiment la, la toucher, la tester, voir effectivement comment elle est bien observée, avec les faux, ça passera chez vous. C'est pour ça qu'il faut d'abord la tenir, la l'observer. Oui oui oui oui comprendre que ça c'est le vrai alors là tu es une personne qu'on peut pas tromper oui. pourquoi parce que tu as pris le temps de bien ne sais pas ah oui c'est ça oui, c'est vrai c'est non non non non non non non tu t'arrêtes et tu examines tu vois que c'est ça c'est ça c'est ça il y a ça ça ça ça ça ça pourquoi parce qu'aussi, on t'a montré que voilà comment tu dois reconnaître un billet de ça mais si tu n'écoutes pas mon frère tu seras en train de pouvoir faire ton commerce, effectivement, tu rentres à la maison, j'ai 10 000 dollars, effectivement, mais tous des faux billets. C'est d'ailleurs que ton activité à toi ne sert à rien. Tu ne fais que de, de nourrir, effectivement, déjà malhonnêtes. Parce qu'il t'amène des faux billets et ton argent s'en va. Comment vas-tu conduire le commerce C'est un exemple, vous comprenez. Donc, quand tu commences quand même, il faut quand même être prudent. Et même quand tu dois faire le commerce, quand même, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il faut que tu saches que si je dois vendre quand des je dois être sûr que ça c'est la qualité comment vas tu la qualité tu dois apprendre d'abord on te dit mais la qualité elle est comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça quand vous la touchez c'est comme cela et alors quand tu vas maintenant recevoir quelque chose qui ressemble à cela tu vas observer tu dis <rire> il manque ça il manque ça il manque ça il manque ça il manque ça, ça. c'est pas confort c'est nécessaire et déjà dans les choses naturelles <rire> On peut être comme ça. Alors, quand nous entendons la parole de Dieu, il nous dit qu'il va se présenter à lui-même. C'est là qu'il se donne. présenter à lui-même une épouse irréprochable, irrépréhensible, sans tâche. C'est-à-dire que, frère, ça, oh, peut-être que vous êtes dans un situation vous se dire, ah, c'est... Non, non, non, non, non, non, non, non. c'est 100% la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde la personne, elle est parfaite. <rire> ah oui, j'ai dit, on regarde la personne, elle est parfaite amen, amen. J'ai pas entendu amen. Vous savez pourquoi je n'ai pas entendu Parce qu'en fait, vous ne la croyez pas Alors, vous faites de Dieu notre Seigneur menteur Parce qu'il a dit Voilà pourquoi nous avons un sérieux problème Soyez comment ah, comme qui comme Est-ce que vous comprenez cela amen. Ah. Mais put, mais c'est cela un problème en fait que on dit bien que je dois être parfait comme mon Père Céleste, il est parfait. Donc Dieu attend de moi que j'atteigne quoi Vous répétez cela de votre bouche, la perfection. Le problème, c'est bien de répéter, mais le problème, c'est qu'au fin fond de votre âme, dans votre esprit, dans votre subconscient, que vous puissiez croire que cela est la vérité. Je veux que vous compreniez ceci, parce que frère et sœur, si cela n'est pas vrai, tu n'iras nulle part. Vrai. Tu es assise ici ou assis ici, tu es en train de perdre ton temps. C'est sur la sorte cela. Et vous savez, Dieu est miséricordieux, mais n'est pas un Dieu des sentiments. <rire> il y a quelque chose qui intéresse Dieu, qui est vraiment important pour lui, c'est que vous le savez, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui est important de voir réaliser, effectivement, que quand Dieu veut quelque chose, il veut atteindre l'objectif, il donne tous les moyens nécessaires, nous, c'est lui arrivé, frère. Hein? Il donne tous les moyens nécessaires. Comme nous avons parlé des vautours et de l'aigle, effectivement, la différence, c'est que l'aigle ne mange pas ce que le vautour va manger et ça nous l'avons aussi dit mon frère et ma soeur qu'on n'oblige pas l'aigle de dire que tu dois rester ici pour manger ici hein. non, non. Amen, amen. si quelqu'un vous dit vous devez rester dans mon église passer ici où il y a Dieu ne croyez pas frère amen. non ce que vous devez savoir c'est ce que je prie Dieu que chacun de vous doit être libre amen. et surtout se laisser conduire par bien sûr parce qu'il est qui dit, mais tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous restez quelque part, vous sentez qu'on vous oblige d'être là-dedans, frère et sœurs. Dieu ne peut pas être avec vous. C'est pour ça que je toujours dit, mais quand vous vous sentez pas bien, que c'est pas chez vous ici, vous pouvez partir. C'est sans vrai. Et, et j'ai dit, Dieu, Dieu mettez-moi. Oui, quand vous sentez que c'est pas chez vous ici, que vous n'êtes pas nourri comme cela, c'est doit Cherchez l'endroit où vous êtes bien nourri. Mais un aigle, on ne l'obligera jamais de dire Mange ça, mange ça Non jamais Sa nature à lui Faire en sorte qu'effectivement qu Il mange ce qui correspond à ce qu'il y a à son intérieur Amen c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'obliger, mais va toujours à la viande fraîche. Non, il ira toujours là où il y a la vente fraîche, parce qu'il s'il est avec lui. C'est comme ça, un fils de Dieu, mon frère. Il est conduit par le Seigneur, pas dans les poubelles. Non, mais là où il y a la parole de Dieu. Mais là, c'est très important de comprendre ces choses, c'est nécessaire. Donc nous comprenons que Dieu créa l'homme à son image. Et nous comprenons qu'effectivement, que Dieu n'est pas imparfait. C'est pour ça que, parce que vous venez dire, oh frère on vous, vous penser beaucoup de choses, mais, mais pour ça qu'on dit que le Fils, le Fils, Colossiens 1, 15, le Fils, hein, il est l'image du Dieu. Donc s'il est l'image du invisible, il est parfait. Est-ce que vous saisissez donc Dieu a créé l'homme à son... image. Oui, ça il savait ce qu'il faisait. Il n'a pas dit à leur image. Non Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est très important, mon frère. Que nous comprenions la profondeur de Dieu, mon frère. Pour que nous comprenions ce que le Seigneur, notre Dieu, cherche à atteindre. <rire> Avec toi si Dieu t'a appelé, en fait. Parce que euh, c'est Dieu, effectivement, qui t'a connu. c'est si t'a appelé dans un temps comme celui-ci, et qu'il t'a fait savoir qu'effectivement, que tu dois te séparer, mais c'est parce qu'il a un plan pour toi. Vous voyez, c'est qu'il a vraiment un plan pour toi. Et s'il a un plan pour toi c'est qu'il est le seul à pouvoir mener son plan Amen, à la Amen. perfection. Vous suivez Amen. Parce qu'il veut te conduire. Est-ce que toi et moi, nous connaissons le chemin Non, non monsieur. Et c'est vrai cela, nous ne connaissons pas le chemin. Mais lui, il nous a dit que je suis le chemin. Amen. Donc, nous devons suivre le chemin. C'est pour ça que... <rire> Et, il nous est pas demandé et ça je veux aussi être clair parce que les gens peuvent penser ah le frère il fait ça moi je n'ai pas besoin des gens derrière moi frère ça je le dis encore clairement ici je n'ai pas besoin des de gens derrière moi. Amen. Mmh. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Bien sûr que faut pas que c'est un peu métaphorique non je le répète bien je ne cherche pas à avoir des gens derrière moi. Amen donc on comprend bien que et ça, regardez très bien ceci est quelque chose de très important en fait c'est que notre Seigneur c'est que lui il cherche à pouvoir atteindre c'est euh, mais c'est toi en fait toi qui es un fils de Dieu toi qui es une fille de Dieu et, et, et, et lorsque il parle effectivement il ne s'adresse pas à tout le monde mais il s'adressera à toi mais le problème est ceci, toi auquel Dieu s'adresse tu dois te rendre compte, effectivement, que Dieu s'est adressé à toi. C'est à toi qu'il parle, effectivement. Mais s'il te parle, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit Est-ce que vous suivez Qu'est-ce que c'est Dieu t'a dit à toi Parce que s'il s'est adressé à toi, qui t'a fait comprendre qu'effectivement, que la position dans laquelle tu te trouvais n'est pas bonne, voici donc la position dans laquelle que moi je te place, alors c'est une grâce pour toi de pouvoir comprendre que Dieu s'occupe de moi. Si Dieu s'occupe de toi... Mais c'est parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais non, d'abord, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire être précieux aux yeux de Dieu? C'est qu'en fait, si on est précieux aux yeux de Dieu, c'est qu'on est fils et on est fille de Dieu. Si on est fils et fille de Dieu, c'est que quelque part, quelque chose de Dieu s'est passé entre toi et Dieu. Mais oui, on ne peut pas être fils sans avoir eu à être engendré. Donc sans engendrement, il n'y a pas de fils. Il dit, j'étais engendré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez Amen. Et comment est-ce que Dieu a eu à pouvoir effectivement nous engendrer Alors nous comprenons qu'effectivement, que c'est là ce qui est important. Il dit, le Fils est l'image du Dieu vivant. Vous suivez Le premier, le premier né de toute la création. Vous voulez qu'on le dise Amen. Que le ciel regardez bien. Colossiens, je pense au chapitre 1, verset 15. Je pense que c'est cela. Voilà, Colossiens, chapitre 1, verset 15. Et, et là, il nous dit une chose. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Vous suivez Le premier-né de toute la création. Alors, maintenant, on nous dit bien qu'il est le premier-né de toute la création. C'est pour ça que nous comprenons qu'effectivement aussi que les, les, les, les catholiques et tout ça, d'autres doctrines, ils disent que le Fils éternel. Il y a même un cantique dont on parle effectivement que le Fils éternel. Donc, si Jésus est Fils éternel, ce qui veut dire qu'il a été engendré dans l'éternité c'est pour que c'est un tiré, un fils éternel. oh, dans l'éternité, on n'a jamais entendu qu'on engendre dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez Amen. <rire> Nous comprenons que quand il parle de, toute la, de toute la création, c'est cette création aussi vraie. comme cela s'est passé avec Marie uh -huh, uh -huh. oui parce que je veux que vous compreniez que celui qui a été créé. avant c'était Adam Jésus est venu après donc Adam vous suivez donc Jésus n'est pas né avant Adam Jésus est né après Adam. Bien sûr, monsieur, Et si vous me dites, oh, mon frère, il est dur, Jésus a eu un commencement. Amen. Ok. Amen. Et vous vous souvenez, quand on parle de Mekissédek, il n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous vous souvenez Amen. Mais quand on parle de Jésus, maintenant, ce que Jésus est né, de Marie... Donc il a eu un voilà. Et puis, et puis on nous a dit bien que. Il hein, ça, on nous a dit mais, il dit, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle, je saute un tout petit peu, hein, quand on parle effectivement de Mekisedec, de, de, de, de, c'est-à-dire que sacrificateur, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de qui et puis il est notable qu'on puisse se rendre compte que oh, c'est dont on parle effectivement qui est sacrificateur du Dieu très haut. Oh, il devait descendre la tribu des Lévites, n'est-ce pas? Mais celui-ci descend la tribu de. Gloire à Dieu. Mais c'est écrit comme ça dans, dans les Saintes Écritures. Quelle, quelle profondeur de Dieu divin, modèle. Ah ah, c'est extraordinaire. Eh bien, nous, nous sommes en présence de quelqu'un qui s'est tenu devant le tombeau qui a pleuré. Alléluia Dieu ne pleure pas, monsieur. Oh, que son nom soit béni. Il n'y a qu'un homme qui peut pleurer, monsieur. Mais quand il s'est tenu devant le tombeau, il a dit la pierre Lazare Ce n'était plus un homme, c'était Dieu, monsieur. 100% Dieu, 100% homme. Gloire à Dieu, mon frère et ma soeur. Il est le premier de tous les frères, oui monsieur, parce que nous aujourd'hui nous sommes nés selon la parole. La sémence est venue, oui monsieur, Papa mon père, pas ma mère, non. la sémence est venue comme dans Marie. La Bible dit, il nous a engendré selon sa parole. Jacques, verset 15. Mm -hmm. Ah, oui, monsieur, oui, madame. Mm -hmm. C'est important de comprendre que notre Dieu ne peut jamais échouer. Mm -hmm. <rire> Parce que euh, L'écriture ne peut jamais être anéantie. C'est ce qu'il a répondu aux pharisiens, aux, aux Sadducéens. Vous vous souvenez à quel moment il a répondu cela. Je vous lis, hein. Jean chapitre 10. Ah, Jean chapitre 10, il, il dit il dit une chose, là. <rire> Jean chapitre 10, il dit ceci. Verset d'abord, verset, verset 22, il dit. Écoutez bien. On célébrait donc à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était donc l'hiver. Et Jésus se promenant donc promenait dans le temple sous le portique de, de Salomon. Les, les, les juifs l'entourèrent et, et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, mais dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon père rendent témoignage quand même de moi. Vous comprenez? Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même fort, hein? Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est cela. Alors nous continuons, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit, mes brébis, hein entendre ma voix, c'est quelque chose de tellement euh, merveilleux de pouvoir réaliser d'abord que le Seigneur nous appelle ses brebis Je disais à euh, euh, bien mes sœurs euh, Rebecca Donji, euh, parce parlais avec elle ce matin me posé. Des questions. Je lui ai dit une chose, j'ai dit. Euh, Dieu nous appelle, le Seigneur nous appelle ses brebis. Alors on doit comprendre qu'il ne peut pas y avoir une brebis sans berger. Et nous parlions parce que vous savez. On a tous des questions qu'on pose effectivement, parce qu'on veut connaître et comprendre des choses. Et ça c'est la nature d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, parce qu'il veut savoir comment servir Dieu dans sa profondeur, comme Dieu attend effectivement. Juste simplement, en avec elle, et il dit, vous savez frères et sœurs, il n'y a qu'un seul berger. Et c'est ce seul berger que nous avons sur les seigneurs. Et c'est celui qui doit nous conduire sur la terre. Mais si toi tu es une brebis du Seigneur, ce que tu dois avoir un berger, tu ne peux pas toi être sœur, que tu dis, je ne vais pas aller dans telle église, je vais là-bas, je fais ce que je veux, je cours ici à gauche et à droite, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la nature d'un. Non. Parce qu'une brebis doit avoir un berger. S'il si y a un berger, il doit y avoir une bergerie. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu véritable, il doit avoir son église où il dit que c'est cela que Dieu m'a placé où je peux arriver à pouvoir payer mes dimes offrandes, faire ce que Dieu me sentir chez moi je peux aller dire bonjour aux frère et mais j'ai mon endroit où oh, oh, Dieu doit m'a pour que j'écoute la parole c'est comme ça que nous avons même des frères dans différents endroits mais qui sont toujours connectés parce que c'est pas moi mais c'est Dieu qui les a conduits oui. Parce que Dieu leur a donné effectivement aussi un lieu pour écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, vous remarquerez très bien que le Seigneur parle toujours des brebis mais pas des boucs. Il n'a pas dit « mes boucs, entendons ma voix ». Et j'ai fait sauter mes boucs dehors. « Ah non, non, non, non, il peut même pas, là, ça, il ne touche pas aux boucs ». Si toi tu as un bouc, <rire> il ne peut même pas s'approcher parce qu'il connaît les boucs. Lui, il, il, il, il, tu lui dis une chose, il n'écoute jamais. C'est toujours comme ça. Tu as beau lui dire Ah, je suis indépendant. Ah, je suis indépendant. Le Seigneur dit Moi, je cherche des dépendants. C'est la vérité. Amen. Une brebis sans le berger, elle ne sait rien faire. C'est C'est sa nature. Mais si tu es un bouc, mais regardez comment il fait. Ouh là là là, là. Allez voir les boucs, effectivement, avec les, les chefs comment. C'est-à-dire qu'il il, il est capable de faire des dégâts. Mais une brebis c'est toujours douce et tendre. Je voulais raconter aussi autrefois que j'ai été témoin quand on était tenté de gorger. J'avais acheté cette brebis en question, hein. c'était en Jamaïque, où j'étais parti pour après. Et puis bon, je devais manger, manger, on manger. On n'avait pas le choix. <rire> Je ne pouvais pas... J'étais dans la avait dans la plus régulée, il n'y avait pas de magasin. Et puis, de tout ce que j'ai dans le magasin, on coupe aussi la tête. Donc, j'ai acheté et j'ai observé comment on faisait. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Quand on a pris cette, On l'a attaché et n'a pas jugoté. Moi, j'étais témoin. Et puis, on l'a soulevé, on a mis la tête, effectivement. Mais on l'a pris, le couteau. On a commencé à couper. Je ne l'ai pas vu. Non. Calmement... Monsieur a coupé, il a coupé, son sang a giglé, il ne faisait rien. J'ai dit, Seigneur, les animaux nous enseignent. Je comprends pourquoi on t'a identifié à un agneau. Même quand il a sa laine sur lui, c'est sa propre laine. Mais quand on veut la tondre, il ne se débat pas. Il dit, oh, laissez moi laine, laissez-le, c'est à moi, non, non, non, non, non, non, non, non. touchez pas, touchez pas, c'est les miens, c'est les miens, c'est les miens, c'est les miens. Mien. Non, il est tranquille. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. C'est ça aussi, savoir abandonner ses devoirs. Surtout dans notre pays, ici où nous sommes, ça, ça surtout quand on connaît la loi. C'est ma priorité d'abord. Mais priorité ne veut pas dire sécurité quand même. Est-ce que vous comprenez C'est une façon de pouvoir ça m'exprimer. C'est pour comprendre que, en fait, c'est la nature d'une brebis. Et la brebis aura toujours besoin de son berger. Et la brebis frère et sœur elle n'est pas troublée, et doit connaître son berger. Et vous savez, elle ne se pose pas beaucoup de questions s'il a déjà son berger. Hein. Elle sait une chose, c'est que le berger va se tracasser. Pour la nourriture, le berger s'occupera. C'est pour ça que David dit, mais l'éternel, il est mon Alors il dit, mais je ne manquerai de rien. Je suis tranquille, frère. C'est merveilleux de pouvoir réaliser combien, comme le Seigneur nous aime tellement qu'il il, il, il, il a déployé tout ce qui est nécessaire pour qu'il atteigne effectivement l'objectif pour lequel il nous a donc envoyé. Oh oui. Alors il dit, écoutez bien, il dit, mes brebis entendent mais ma voix, je les connais, verset 27, et elles me suivent. Vous suivez Et il a déjà dit qu'ils il, ne suivront pas la voix d'un étranger. Avant, on pouvait suivre, effectivement, mais quand sa voix a retenti... C'est pour ça qu'on ne doit pas se battre, frère. On ne doit pas on dit, non, non, frère, n'allez pas écouter ceci, cela, même, même si on peut quand même le dire, effectivement, mais, mais en fait, on ne peut pas vous suivre. Chez vous, à la maison, vous avez vos télévisions, vous avez vos, vos internet et tout ça, mais vous, vous écoutez tout ce que vous voulez. Est-ce que, est que je peux venir chez vous à la pour vérifier à chaque fois Oui, qu'est-ce que tu as eh, Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone, la soeur, soeur, je te dis, dans... frère, mille, mais frère, ce n'est plus Dieu ici. Hein? Alors, tu surveilles même mon téléphone moi je peux pas tuer mon téléphone donc vous vous écoutez, vous suivez ce que vous voulez vous êtes libre, mais quand tu es un enfant de Dieu Amen. alors tu sais toi même que tu n'as pas besoin qu'on te surveille parce que qu'est-ce que tu dois laisser entrer en toi c'est ça que tu le sais c'est sûr et certain parce que les gens ont l'impression Comme quoi que non, on les empêche de pouvoir écoute, je parle dans les temps aussi On les empêche de pouvoir écouter X, Y, Z Effectivement, non Dieu ne nous a jamais envoyé de pouvoir vous empêcher Non, Dieu nous a envoyé de pouvoir Prêcher la parole de Dieu Et c'est la parole Je vais vous donner un exemple, que Dieu te bénisse Les jours où Pierre a prêché l'évangile N'oubliez jamais tout ça. C'est l'église comment elle a commencé. Quand Pierre a prêché l'évangile, est-ce que vous avez entendu Pierre a dit, mais toi, frère, docteur, ici, quand tu rentres tu à la maison, pense à Frère Julia. Oui. Regarde Frère Julia, les pauvres, il y a une voiture, ses pneus sont déjà assez usés, il n'a pas de moyens. Donc toi, tu es comme tu es docteur, tu as même de moyens. Donc apprends un peu les, les, les trucs qu'il y en a, va te donner pour cacher des pneus. Et puis il dit, toi, tu as vu, tu as la voiture, mais docteur, ici, il n'a pas de moyens. Tu ne pas tout bon, tu as quand même un peu de Non, il n'a pas dit ça. Il a prêché simplement la parole. Il est resté sur simplement la parole de Dieu, comme les saints acteurs du mal, effectivement. Il a prêché ce Jésus-là. La Bible dit, mais tous ceux qui ressortent du bon cœur. Amen, amen. Oh ya, ya, que Dieu te bénisse. Quand ils sont rentrés, la parole a travaillé l'intérieur, monsieur. Amen, Amen. C'est elle qui fait son travail en toi. On ne peut pas être là comme, comme pendant des mois. De... Oh, mais, mais ce, mais de... chaque fois qu'on dit, toi, toujours des mini-jupes. Je ne vais pas vous suivre pour ça. Amen. Non frère, non Non, non, non, non Tu, tu, tu sais toi-même Que quand tu mets cette place que tu cherches oui. Même si moi je te regarde et je vois l'esprit Je ne vais rien dire Puisqu'on a, on a déjà prêché. On ne va pas suivre avec un fouet Sœur, sœur, maintenant j'ai vu que c'est pas possible Alors, agrandis, agrandis Et puis l'autre, non amen, amen. Tu viens avec ton mini Je prêche seulement la parole c'est pour ça, qu'on faut pas... Oh, on nous interdit. Non, non, non, non, non, non, non. Et, et, vous savez, la Bible nous fait savoir que le Seigneur nous a libérés. Amen. Donc, Amen. Écoutez bien, si Dieu, notre Seigneur, vous a libérés, Amen. moi, je dois vous emprisonner. Oh, non, non, non, non, non, non, non. Si nous travaillons avec le Seigneur, nous libérons les gens. Amen. Donc, je ne peux pas vous Et puis, le Seigneur n'a pas eu à pouvoir dire que vous devez vous sentir en prison parce que non, monsieur. Il est venu pour libérer les captifs. En fait, tu ne sois pas dans la peur, est-ce que je serai sauvé si je ne fais pas. Non, non, non, non, non. Dieu veut que tu. D'ailleurs, vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes sauvés par. Grâce. Voilà. Tu n'as pas un effort à faire. C'est écrit, c'est qui, non oui. Et puis on nous dit, au moyen de là, et cela est un don qui vient de qui Ce n'est pas par les œuvres, n'est-ce pas Oh, il est bon, ce dieu Mais quelque part, mais plus bas encore, il dit une chose. Il dit, ah, je suis indépendant. Non Non Il te montre, lisons-le, non Éphésiens au chapitre 2. Oh oui. Qui te bénisse, ma bien-aimée, Éphésiens au chapitre 2.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 Nous tous aussi nous étions de leur nombre Amen. Et nous vivions autrefois Sans le convoitise de notre chair Accomplissant les volontés de la chair Et de nos pensées Et nous étions par nature des enfants de colère Comme les autres Amen. Mais Dieu Amen. qui est riche en miséricorde Amen. Que Dieu te bénisse pour les psaumes, Qui est riche en miséricorde à cause du grand amour Amen. Dont tu nous as aimés. Oui. C'est vrai n'est-ce pas C'était seulement l'amour de Dieu Et puis il nous dit, il, il dit Nous qui étions morts oui. par nos offenses ces dieux là nous a rendus vivants Amen. Avec Christ Amen. Il dit, mais c'est par grâce Que vous êtes sauvés Et il nous a ressuscités ensemble On n'a pas demandé que, Seigneur, sauve-moi, ressuscite-moi Lui-même Non, il est bon Bon hein. S'il y a un père qui pense à toi, c'est bien lui. S'il a des bons projets pour toi, c'est bien lui. Il ne peut pas avoir de problèmes pour toi, non. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Oui, alléluia. Il est là, il est ton Dieu, mon frère. Il ne peut pas penser du mal de toi. Non. non. Il a des très bons projets pour toi. Des réussites même dans ton travail. Des bonnes santé. Des prospérités. Oui, pour ton âme à toi. Il a dit, il a dit et il tient. C'est 100% vrai. Et nous continuons. Il dit, mais il nous a résisté ensemble. et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ c'est pour ça que nous aimons Jésus parce qu'en dehors de lui il n'y a pas de bonheur la vie est en Jésus l'élection est en Jésus la guérison est en Jésus le bonheur est en Jésus tout est en Jésus Alléluia gloire à Dieu que Dieu te bénisse mon frère que Dieu te bénisse mon bénémeur alors il dit, mais verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Oh gloire à Dieu. Il dit ceci, ce n'est point par les œuvres. afin que personne ne sait. Mais maintenant il nous dit. <rire> Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh c'est merveilleux Quand il t'a sauvé Tu vois qu'il a fait gratuitement Ton intérêt dit mais Seigneur Que ferais-je pour toi Ah oui mon frère Ah oui mon frère Tu dis, Dis-moi ce que tu veux Je le ferai Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Alors il nous dit ceci au verset 10. Il dit Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi Merci. Que Dieu a fait quoi A préparé. Quand, quand ça Pour que quoi Afin que nous le... ayons. Voilà mon frère. En fait, tu n'as même pas d'effort. Les œuvres que tu dois faire, il les a préparées d'avance. Tu vis seulement. Alléluia, gloire à Dieu. Levons-nous, mon frère. Levons-nous.